Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK Les amis, aujourd'hui on va parler leak avec moitié d'infos officielles, moitié d'infos volées lors de la convention qui a eu lieu en ce fin de mois de mars hein, aux US hein.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 les amis, je vous parlais donc en introduction de ces leaks et de cette conférence que Lilith a donnée aux US, on vous l'avait annoncé, elle a eu lieu il y a quelques jours, hein. elle a eu lieu avant-hier, si je dis pas de bêtises c'était euh, durant le week-end, donc c'était même un petit peu plus tard que ça c'était le 25 de mémoire, mais donc on a des extraits vidéo très intéressants, je vais vous les montrer avec certains d'entre vous qui ont vraiment des yeux bioniques les mecs, vous auriez dû être pilote de chasse plutôt que de perdre votre temps sur rock parce que il y a des mecs qui voient des détails mais de déglinguer. Alors là on arrive à un moment de euh, la conférence où c'est Léo qui prend la parole. Alors ce mec là il vous dit peut-être rien, mais Léo que j'ai appelé longtemps Brian d'ailleurs, notre ami Léo hein, qui était dans les vidéos avec Kevina encore jusqu'à il y a peu de temps, qu'ils ont remplacé par un mec Totalement éclaté, il faut bien le dire. Léo, je vous l'ai montré dans une vidéo où il y avait un face-à-face, face-to-face face -face avec les, euh, les employés de chez Lilith et il était dit de lui, Kevina nous disait que c'était probablement hein, l'employé de chez Lilith hein, qui passait le plus de temps à jouer sur Rock. Donc on est sur une séquence où on est sur un petit QA, il répond à des questions comme d'hab, hein, des questions qu'ils ont inventées eux et nous disent que c'est la communauté qui pose ces questions j'adore lilith et ses q&a totalement que la taxe au troisième sous-sol. Et donc, du coup, il répond aux questions qu'il a lui-même écrites. Vous voyez, il écrit une question et il passe le micro à son pote. Il lui dit, vas-y, réponds à la question que j'ai inventée pour toi et dont on a convenu tous les deux de la réponse. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment, il va commencer à vendre quelques petites infos. Et c'est lui-même qui le dit. Alors après, est-ce que c'est scénarisé Est-ce que c'est du jeu d'acteur Bon, on va pas se mentir, il est probable qu'il n'ait rien dit, surtout qu'il a un pitch et qu'il sait ce qu'il raconte il est probable qu'il ne dise rien qu'il n'a pas le droit de dire parce que s'il dit un truc euh, qu'il n'a pas le droit de dire, n'oubliez hein, pas, hein, Lilith c'est en Chine et il sera évidemment déboîté. Donc il euh, n'y a pas de souci à mon avis, tout est sous contrôle. Donc je vous montre les deux petits passages hein, où euh, on se rend compte. Alors c'est deux petits arrêts sur image, c'est sous-titré, où euh, il dit lui-même, ouais bah ben là ce que je dis, euh, c'est un petit peu euh, du leak. Est-ce que encore une fois un fake ou pas Vous d'ailleurs, dites-moi en commentaire, est-ce que vous croyez que c'est du leak ou pas, en revanche il y a des vraies infos hein, sur ce qu'ils vont nous montrer puisqu'ils vont nous montrer le nouveau système Dark of Osiris alors pour ceux qui débarquent, hein, le tombeau d'Osiris va subir, euh, alors le tombeau d'Osiris va rien subir du tout puisque le tombeau actuel va continuer euh, d'exister mais on va avoir un nouveau système de tombeau et là alors, c'est bien et c'est pas bien parce que c'est quand même relou ça. Le nouveau tombeau d'Osiris va avoir un système de brume. J'ai cru comprendre que cette brume, alors mettez-moi votre avis en commentaire. J'ai cru comprendre que cette brume était permanente. C'est pas de la brume qui s'en va. Du coup, si vous dézoomez et que vous les regardez, et ben vous voyez pas au-delà de votre champ de vision standard. Bon, d'un autre côté, euh, c'est relou, la brume, mais c'est relou quand on doit l'enlever. Là qu'elle soit permanente, ça change quand même la, la stratégie que vous allez adopter, puisque si vous allez en force sur une zone, vous ne savez pas s'il y a du monde ou pas, si vous allez vous faire éclater, exactement hein, comme il y a dans les champions de l'Olympe, si je dis pas de bêtises, hein, quand on arrive sur une zone, on ne sait pas trop si on va manger ses dents ou pas et là du coup c'est la même chose pour le nouveau système de tombeau qu'ils vont mettre en place hein. Donc moi je trouve ça intéressant hein, de, de laisser la brume mais après tout le monde ne va pas forcément surkiffer euh, ce petit moment avec la brume, au delà de ça ils nous ont aussi montré hein, les futurs nouveaux skills hein, et, et c'est là qu'il y en a qui ont des yeux tellement bioniques, vous êtes tellement fort les amis, et donc au niveau de ces futurs skills, regardez c'est les skills et pourtant c'est flouté, hein. tout est créé en chinois, ils nous montrent juste les icônes et tout est flouté, c'est pas sur la vidéo que c'est flouté, hein. c'est sur ce que projetait Lilith, hein. évidemment il floute tout pour pas qu'on voit les skills mais encore une fois certains d'entre vous hein, ont reconnu des skills qui sont, vous voyez, ils ont repris la barre les mecs. Ils ont reconnu des skills qui étaient sur les champions de l'Olympe. Alors, on en voit deux particulièrement. Hein. Celui, le bleu à deux, qui ressemble à une pince de crabe, hein, qui est un skill qui existe dans les champions de l'Olympe. Alors, je ne fais pas du tout les champions de l'Olympe. Donc, je suis, je suis incapable de vous dire à quoi sert ce skill. Donc, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et regardez tout à gauche, on voit un autre petit skill vert et celui-là va être extrêmement intéressant, extrêmement utile regardez on a le détail de ce skill, de ce kill qui s'appelle marksman euh, marksman on va le prononcer comme ça hein. toutes les troupes gagnent 50% de euh, range de distance de vision donc on voit 50% plus loin pendant 20 secondes et additionnel 50% boost pour les archers donc les archers vont voir deux fois plus loin les autres vont voir seulement une fois et demi plus loin c'est déjà pas mal pendant 20 secondes pour le coup avec un un cooldown de 60 secondes là déjà c'est intéressant qu'on voit cooldown de 60 secondes parce que quand je vous ai montré la vignette juste avant on avait un cooldown à 3 minutes donc on voit qu'ils étaient en train de faire des tests on pourrait ne pas être surpris si en voyant ce skill là on se dit que ce sera pas tout à fait le même lorsque ça va sortir c'est tout à fait possible lilith nous l'a déjà fait plusieurs fois encore récemment avec tout Moses. mais surtout dans, et toute pour ceux qui n'ont pas suivi le drama hein, C'était sur le muséum Le skill qu'ils ont nerfé direct Surtout Dans les infos à venir Et là les amis C'est du très très lourd Pourtant ils ont officialisé hein, Les choses, regardez ils ont montré les nouveaux commandants. Et si vous regardez cette petite arche hein, qu'on voit derrière, cette petite arche, certains avec une mémoire laser ont tout de suite fait le rapprochement sur le décor. Et ils ont dit, cette arche-là, je l'ai déjà vue. Évidemment, vous l'avez déjà vue. Elle est sur Kaira, ou Kaira, comme vous voulez. Donc Kaira a cette arche derrière elle a exactement le même décor même les petites huttes là les petites maisons totalement éclatées c'est le même décor donc donc les gens se disent que c'est Keira Prime qui va sortir et c'est vrai que si on regarde hein, le style général, excepté le fait qu'elle a un chignon, regardez, elle semble avoir des épaulettes très larges hein, et qu'elle a une peau de bête posée sur le dos. Elle semble avoir des petites bottes également. Donc, c'est une cape aussi qu'on voit. Donc, c'est tout à fait possible que ce soit Keira Prime. Moi, pour le coup, j'y crois. Je me dis, ouais, ouais, c'est Keira Prime. Les mecs avec leurs yeux bioniques ont bien vu. Et Lilith hein, nous a donné le deuxième commandant. Le commandant sur la gauche, hein, en plus, qui est-il Alors là, certains ont fait des petites recherches hein, et ont trouvé euh, ce, ce mec-là. Hein. Ils ont montré à quoi il ressemble. Alors, Là évidemment c'est une peinture de l'époque Donc il ressemble à rien du tout Mais en vrai ça ressemble donc à Zug Liang. Et du coup on a l'info euh, qui est tombée euh, par la suite Sur ces nouveaux commandants Alors est-ce que Lilith a laissé fuiter Ou est-ce que c'est face à la fuite qu'ils ont communiqué dessus Il y a cette info Je ne sais pas d'où sort cette info Franchement là celle-là je ne sais vraiment pas d'où elle vient, mais on a donc récupéré ce leak, cette info, sur le fait qu'ils vont annoncer, qu'ils vont introduire, on garde les, euh, les ombres, hein. et à gauche, c'est toujours Zuglian. en revanche... À droite ce n'est plus keira je ne sais pas qui c'est mais ils disent juste dans le pitch hein, ils disent qu'ils vont introduire en saison de conquête des deux nouveaux commandants sur la deuxième partie de l'année hein, donc au, au deuxième semestre hein, et qu'il y a zugliang par exemple tout le monde l'ayant reconnu ils ont balancé hein. ils vont aussi ajouter un nouveau commandant de type euh, à distance hein. euh, donc bon je ne comprends pas. Pas trop qui est ce second commandant j'ai rien vu ils disent qu'ils vont bientôt euh, révéler qui se qui seront ces commandants au niveau des commandants possibles hein, il y en a plusieurs qui sont euh, envisagés certains parlent de la civilisation d'un premier commandant pour la civilisation grecque par exemple alors là J'en ai strictement aucune idée. D'autres disent qu'on pourrait avoir de nouveau un commandant égyptien. Je pense qu'on a suffisamment à ce stade de commandants égyptiens, Mais là, tout est possible avec Lilith. Je ne sais pas du tout qui peut être ces, ce second commandant. Et d'après les infos qu'on a... On, même ceux qu'on recherchait hein, on ne sait pas j'ai vu aucune proposition hein. en tout cas on est impatient de les voir est ce qu'ils vont les sortir en même temps que le nouveau système dark of osiris je vous le rappelle hein, là, le nouveau système dark of osiris si vous avez oublié ce qui avait été dit lors des dev feedback ou euh, des infos pré patch -log, ça serait du 5 versus 5 apparemment mais les choses peuvent évoluer Tellement vite avec Lilith hein, que parfois, j'ai quelques doutes. Voilà pour les news, les amis. C'est déjà pas mal. On va finir cette vidéo en reparlant KVK et... Et en allant voir nos amis, dont je vous ai parlé dans la semaine, nos amis du serveur 2000, qu'est-ce qui leur arrive Est-ce que les RD2K arrivent à tenir et à envahir la zone Regardez déjà ce qui est notable, hein, le serveur 2000 et donc les RD2K ne sont plus Imperium, donc les mecs donnent tout, tous les autres le sont encore. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont en train de s'épuiser Ou est-ce que ça veut dire qu'ils sont en train de masteriser la zone On va le voir tout de suite. C'est très simple. Les RD2K sont en Benguela. Ils sont en haut. Alors, il n'y a pas que les RD2K. Hein, mais c'est la Main Alliance. Regardez ce qui se passe. Ils ont avancé. Très, très grosse zone de fight. Hein, face aux IN, ING, INCN, INW. Ils ont, sur le côté, hein, perdu... Cette porte là donc ils n'ont pas de porte pour aller en terre du roi sur cette zone là en dessous les ing hein, ont pris aussi la deuxième porte et ils ont réussi à passer sur l'îlot et à shooter la forteresse des RD2K qui étaient là, ils ont dû en reposer. Est-ce que ça brûle C'est ça la grosse question. Hein. Est-ce que à ce stade, puisqu'on a un point de contact, ça brûle Alors ça rame un petit peu, voilà. Eh bien, ça brûlait, mais ça ne brûle plus sur ce front-là direct. Est-ce que de l'autre côté, puisque regardez, hein, ce sont les ING qui sont là et qui montent, qui montent, qui montent, qui montent, qui se dirigent vers les flags et la porte Alors. Le jeu, hein, pour eux, c'est de leur couper tout accès. Le flag des RD2K brûle. Les RD2K sont donc en train de perdre. Très probablement, les CS2K aussi, ça doit brûler. Ah, ça ne brûle plus. Il répare quand même. Bon, les RD2K sont encore dans la place. Mais force est de constater... Que contrairement au premier sentiment qu'on avait, ils sont en train de perdre la zone. Hein, Chiki euh, du côté de Brookton, bah, ils vont pouvoir s'installer hein, et se mettre en Brookton. Il n'y a pas vraiment de question là-dessus. Alors, attendez, je vous dis ça, mais je vérifie. Non, ils vont pas pouvoir se mettre en Brookton. Ou sinon, si, ils vont pouvoir s'y mettre. Ils ont abandonné la zone parce qu'ils sont déconnectés. Mais ils le seront pas totalement. Et normalement, ils devront pouvoir aller sur cette zone là et ça va se jouer en terre du roi je veux bien vos pronostics hein, les amis, est-ce que le 2000 qui est quand même un serveur Imperium énormissime, va réussir à se remettre de cette défaite en chiqui et à gagner les terres du roi je vous donnerai bien évidemment le suivi dès qu'elles vont ouvrir on finit les amis avec les events en cours et Lilith étrangement et très généreux. Alors, est-ce que c'est suite à la sortie de Call of Dragon, Certains disent ça, oui, Call of Dragon est sorti, il est sorti hier, oui, je vais être dessus, je n'ai pas encore commencé, mais j'ai prévu de m'y mettre ce week-end et donc je vous ferai des vidéos également dessus, regardez, donc Call of Dragon, c'est aussi Lilith, c'est Fairlight, hein, donc ce n'est pas pour une question de concurrence. Ils nous ont sorti Honneur du Royaume, 7 jours de gloire. Si vous vous connectez pendant 7 jours, vous allez gagner 1, 2, 4, ça fait 6. 6 et 3, ça fait 9, j'ai la bosse des maths. Hein. 9 et 6, ça fait 15, 15 sculptures de Mulan. Franchement, 15 sculptures de Mulan, moi, je ne crache pas dessus parce que Mulan, c'est un excellent commandant. Je vous l'ai dit, c'est un commandant secondaire si vous le mettez en binôme avec Trajan, c'est très puissant. Mulan, je l'ai en 5 5 3 3 avec les 10 sculptures qui me manquent. Je devrais pouvoir le monter en 5 5 4 3. Ça fera toujours plaisir. Hein. Il me manquera donc 80 plus 80 plus 75, ce qui nous fait normalement, si je dis pas de bêtises, hein, de bêtises 235, de 80, 80, 160 et 75. Ça nous fait bien, normalement, 235 sculptures. Il me manquera juste ça. Bon, pour le coup, il faudra que j'aille les chercher parce qu'elle est très utile. Et on a un autre event hein, en cours qui est le défenseur de forteresse. Mais ça, c'est l'event lié à mon KVK. Pour le reste, pour le moment, on a aussi le dernier jour, dans l'avant-dernier jour, de la roue de la chance. Toujours avec notre ami Babour. Alors là, sur l'ordre, il est simple, hein. Tous les derniers commandants sont très bons. Si vous devez focus 3, je vous conseillerais même 2 de prendre Nevsky en numéro 1. Si vous l'avez déjà expertisé, de prendre Jeanne en numéro 2, si vous n'avez pas encore expertisé, et de finir par par Baybourg en numéro 3 et les autres arrivent derrière au choix, hein. le quatrième je mettrais Xianyu mais là, choix numéro 1 Nevsky, si vous l'avez pas investissez dessus et en binôme Jeanne d'Arc, elle est énorme moi pour le coup, je veux un commandant ingénierie donc même si j'ai pas Jeanne d'Arc au max, eh bien je passe sur mon ami bébourg je fais mes deux lancers par jour, mon lancé gratuit et mon lancé à 50, allez c'est la fête je fais même un lancé à taux plein à 800 et j'obtiens pour 800 une sculpture j'ai bien fait de faire se lancer il est euh, pas gratuit mais une sculpture à 800 c'est très très bon marché voilà écoutez les amis c'est